Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voudrais que nous exhortions ensemble, car il y a aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, un désespoir, et beaucoup d'enfants de Dieu se découragent. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons nous édifier, nous consoler par ce verset, nous allons lire dans Matthieu 6, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez comment croissent les lits des champs, et ils ne travaillent ni ne, ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui, et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi Ne vous inquiétez donc au point, et ne dites pas, que mangerons-nous Que boirons-nous De quoi serons-nous vêtus Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux et toutes choses vous seront données par dessus ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine voilà bien aimé j'ai voulu que nous partageons ce quelques versets parce que avec l'atmosphère euh, euh, qui est là aujourd'hui avec ce contraste qui s'est généralisé dans le monde il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se sont découragés. Il y en a même qui vont jusqu'à se poser les questions. Mais si réellement Dieu est Dieu, comment est-ce que nous pouvons être ravachés? Comment est-ce que nous pouvons être frappés par cette crise sanitaire et économique qui va se suivre? Et qui d'ailleurs a commencé à, à, à faire des retombées. Bien aimé, je vous ai dit dans le sujet précédent qu'il n'y a que les hommes spirituels, c'est-à-dire les gens qui sont dotés d'un discernement, qui peuvent comprendre les choses de Dieu bien-aimé. <rire> la Bible dit que Dieu se pose la question, où étais-tu quand il créait le monde pour lui donner des conseils Dieu est Dieu, il fait tout ce qui lui plaît, il fait tout, euh, il fait tout à son gré, et il est Dieu, il sait tout, il voit tout, et il sait pourquoi justement et il, il, il est le seul à répondre à cette question, pourquoi est-ce que le coronavirus frappe le monde aujourd'hui Pourquoi est-ce que euh, euh, les hommes aujourd'hui se sont organisés et de, de façon, euh, je dirais, euh, mal intentionnée pour que ces choses nous arrivent Et vous vous posez la question, où est Dieu Dieu est là, il les regarde, il voit, il assiste, n'est-ce pas Mais c'est dans ces choses-là justement qu'on reconnaît les véritables enfants de Dieu. Donc, par la grâce de Dieu, je viens euh, par ce quelques versets que nous nous édifions, bien aimés. La Bible dit, ne, ne vous posez pas la question, de quoi serons-nous revêtus demain De quoi mangerons-nous Il dit, ces choses, ce sont des païens qui s'en occupent. Nous, nous devons rechercher la justice, n'est-ce pas Le royaume de Dieu. Amen. Donc, ces choses, bien aimés, le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. C'est vrai, il est bien il est vrai aujourd'hui. Tu t'inquiètes de ton travail. Tu ne gagnes plus d'argent comme tu le faisais avant. C'est vrai, il est bien aujourd'hui. Tu t'inquiètes du lendemain, des enfants, de l'avenir des enfants, de ton avenir propre. Mais le Seigneur dit que ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Nous, nous devons plutôt nous inquiéter du royaume des cieux bien-aimés. Voilà, notre Dieu, il sait de quoi nous avons besoin en cette période de crise. Donc je voulais t'encourager, bien aimé, n'abandonne pas la foi. Ne laisse pas la foi. et Ne te laisse pas ébranler par le coronavirus. Ne te laisse pas ébranler par le coronavirus. Car ces choses, il faut qu'elles arrivent, n'est-ce pas, pour que nous soyons justement euh, euh, euh, passés au feu. C'est cela aussi ce qu'on appelle les épreuves à être baptisés, n'est-ce pas, du Saint-Esprit et du feu. C'est cela aussi les épreuves. C'est là où on va comprendre. Et c'est là où on va voir qui sont véritablement les enfants de Dieu. Hein? Est-ce qu'on on nous prêchait? Je suis né pour impacter. Je suis né pour régner. Voilà, bien aimé. On n'est rien du temps, n'est-ce pas? En on, on, on une pandémie, en une crise qui est en train de sévir comme celle-là. Voici ce qui vous prêchait. Je suis né pour régner. Régner dans ce monde. Comment ils se sentent tous barrés On ne les voit plus, bien-aimés. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Bien-aimés, nous valons plus que les oiseaux du ciel. Nous valons plus que les oiseaux du ciel. Mais le Seigneur prend soin d'eux. De la même façon que le Seigneur prend soin des oiseaux du ciel, c'est de cette même façon qu'il va prendre soin de nous. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Bien aimé, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu t'inquiètes du lendemain, que tu pourras faire quelque chose dans ta vie, n'est-ce pas? C'est lui qui nous a créés, c'est de quoi nous avons besoin. Ce n'est pas nos inquiétudes qui feront en sorte que nous sortions de cette crise. Ce n'est pas nos inquiétudes humaines, qui fera en sorte que nous sortions de ces inquiétudes. Amen. Il dit encore, « Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Au sujet du vêtement bien-aimé, c'est quand même dommage aujourd'hui, en pleine crise, les gens qui se soucient des vêtements de quoi allons-nous vêtir Mais écoute comment la Bible te répond, bien-aimé. Il dit que Salomon même dans sa gloire n'a pas été vêtu comme cela. Le Seigneur sait de quoi tu as besoin maintenant, bien-aimé. Ne t'inquiète pas, reste tranquille, n'est-ce pas Reste tranquille dans la méditation. Ne vous inquiétez donc, point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ne nous inquiétons pas de ces choses, ce sont des choses éphémères. Le Seigneur, Dieu véritable, Dieu créateur, c'est de quoi nous avons besoin. Vous savez, le problème aujourd'hui, c'est que nous ayons assimilé les choses spirituelles au manger, au bois et aux choses de la chair. C'est pour cette raison, nous nous écroulons vite. Parce que nous pensons que le royaume de Dieu, ce serait la luxure. Parce que nous pensons que le royaume de Dieu, ce serait ce que nous voyons par nos yeux. Et c'est pour cette raison, beaucoup d'enfants de Dieu, en ce moment et leur foi, n'est-ce pas, a rétrogradé. Pourquoi Parce que nous avons mis notre foi dans les choses de ce monde. bien aimé, le monde et ces choses passeront, mais ce qui va rester, c'est la parole du Seigneur. Je vais te dire, bien aimé, il dit au verset 34, au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » N'est-ce pas nous devons rechercher la justice jour après jour, même en ce moment de confinement bien-aimé. Recherche la justice. Recherche à être juste avec soi-même et avec autrui. Et ainsi donc, ces choses nous localiseront. Nous n'aurons pas besoin de nous inquiéter pour cela. Ne t'inquiète pas du manger ou du boire ou du lendemain du travail. Si nous perdons le travail aujourd'hui, Demain, nous nous retrouverons, car Dieu, il sait de quoi nous avons besoin. On voit aujourd'hui euh, beaucoup de foyers qui sont en train de se briser à cause de, de, ce, de ce virus, à cause de ce confinement. Bien aimé, ne te laisse pas ébranler, mais qu'est la justice, la joie du Seigneur. La Bible dit, soyez joyeux en tout temps, n'est-ce pas Et rendez grâce à Dieu en tout temps, en toutes choses. C'est le moment où nous devons plutôt rendre grâce à Dieu en tout temps et en toutes choses. Ne vous laissez pas ébranler par quoi que ce soit bien aimé, d'accord Cette tempête passera et nous devons justement sortir tête haute grâce à Dieu. Alors, j'ai voulu partager cet enseignement avec vous. partagez le aussi avec les frères et sœurs. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube MG Indigné et à ma page Facebook Assemblée pour ne manquer aucun enseignement. Je vous retrouve très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.